on oh l'enfoiré M'a enculé, là T'imagines, <rire> là, le mec, il... il voit quatre mecs qui lui tombent <rire> <'en rire> dessus, comme ça. Il doit hurler. Il <rire> a pas que des inconvénients à être le boss. Toutes les cibles mises à prix. Drone ennemi au en vrai, c'est mille fois plus cool, chat, ça. On va pas se... Genre euh... Fuck off! Hein. My mic is open! I'm a retard! Il a pris du seum le mec! Fuck off! Le mmh. I cannot go in your bed. Wesh la champ Stream hacker. Wesh la champion Attention Bonne oh, Zoro, par pitié, achète un micro gros, je te fous de ces réflexes, ça me stresse J'ai deux fois plus de kills que le mec qui va gagner cette game chat. Le drone n'a plus de carburant. Beaucoup, euh, encore, Merci beaucoup, encore oh, Monsieur oh, Caprisson oh. Merci oh, beaucoup. Oh, oh, ta mère, fils de pute. Qu'est-ce qui se passe, lapin T'es crispé T'es sodomisé quand j'étais plus jeune Au revoir. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Ah, j'ai pas tremblé, les gars. J'ai fait un frontal avec lui avec la caisse. J'ai pas tremblé gros Ce qui est moche quand même c'est d'avoir les infos Si t'imagines t'as un retour live Tu sais exactement où est la personne C'est comme si t'avais un Wallach ou, euh, ou un Radarak. T'arrives quand même pas à le tuer Pff, La honte ils vont devoir revenir hein, ces mecs là. Didier, Didier t'es là? là. Il y a un mec sur le pont. C'est moi, c'est moi. Tire pas. Ça va? Toi sur le pont. Ouais. Ça va, ça va, tranquille. C'est sûr? Oh les gars, vous êtes deux putain. Ah, on, est droit, droit. On, on est droit, droit, droit, on est C'est vous, vous doit, le taxi. Je peux venir? Viens, viens, viens, viens. viens, viens, viens. Allume. Viens, viens, viens. On te tire pas de fou la vérité. Mais comment vous êtes retrouvés tous les trois ensemble Chaud, c'est Loan, ouais, je rigole pas, c'est la vérité Attends mais c'est Lolo <rire> Oh la voix mec, j'ai reconnu Lolo t'es qu'un teamer, t'es un enculé Lolo <rire> Mais qu'est-ce ouais, qu'on fait là de la gagner, hein. mais ah. On est en train de faire un petit truc là, en gros j'essaie de faire gagner les gens en étant dans une voiture Donc là bah, déjà, ça c'est ma voiture, on est ensemble maintenant Mais vu je dois juste conduire les gars Ouais ouais Vas-y, bah, bah, ah, Vas-y je protège le conducteur Hello ah, voilà, guys <rire> Je savais même pas que tu faisais de la solo Lolo Ah, c'est un grand mot Je te dirais je te dirais Y'a un mec en face les gars y'a un mec sous le truc électrique à droite à droite Je le paralyse On le percute Ah bah vas-y C'est un collègue ou pas Ah non percute Percute percute Percute Oh putain il me casse. Voilà en face Il m'a enculé là tu t'imagines là le mec, il voit 4 mecs qui tombent dessus Thomas ça, il doit hurler En gros Il a la bagnole aussi Il y a un mec sur la route derrière nous, je pense que c'est un collègue Ouais ouais, il jump, il jump, ouais c'est un pote ça Non vas-y, ça c'est mieux ça ouais, allez, on va prendre ça Ah t'es C'est pas lui qui nous a quitté à l'heure sur le toit, c'est pas lui qui nous a quitté à l'heure sur le toit, a Ouais, il y a moyen que ce soit lui Quand il y a un double, c'est qu'il les gars hop. Par contre, normalement, il doit y avoir du monde devant nous, peut-être dans l'eau ou quoi. Oh Je sais pas ce que je suis en train de faire les gars, je, je me suis laissé embarquer. Vois ah pas ouais. Il est énervé, il est énervé. Oh, euh, oh les gars, oh, oh. Euh, bord de zone, bord de zone. Euh, je couvre, je couvre, je couvre. Ah, bon. Vas-y, vas-y, ah, voiture Bélier, mec, sur le mec, Borde zone. Borde zone ouais, bord, bord de, de bord mec zone. Bord de zone Ouais, bord de zone, bord de zone gauche. Les gars, restez derrière Restez derrière le bouclier. Allumez-le, ce bâtard. À gauche, à gauche Là, là, là Ah, c'est hors zone Oh putain, putain Putain, la place. Oh, on a perdu, puis <rire> ah, ah, ah, ah, ah, okay. ah, on l'a perdu. on Il s'est Il s'est Il m'a fumé Il m'a fumé Revive Revive Touche-moi Touche-moi Touche-moi Ah, mais non On team-up, là Ah, merci, Féo Merci Il face il est down Il est Il est down Vas-y, on va continuer on va le finir Ouais, vous pouvez le finir normalement, il vient sur sortir de Il ouais. est mort, il est mort, il est mort. Tiens, t'amène en en fait pas... Des... Des... Des... Je sais. plaques, oh, ah ah En cours, des... cours des... dispersion On tire, on tire, Qui veut des plaques en Non. Euh, boîte de... boîte de mûne qui... de moi. Ah, merci pour la boîte de mûne. Ah, merci, merci, merci, merci, c'est gentil. On peut pas la prendre. C'est moi, c'est moi, En face, en face. c'est moi, c'est moi, c'est moi. On se passe, on se passe, on se passe. Déplacement, déplacement. Allez sur la gauche, sur la gauche. On est, on est vachement beau là, quand même. Arrête, <rire> ouais, ouais. On est quatre. deux, 2 deux, mec. Dans euh... la voiture c'est qui c'est chaud C'est moi, ouais, ouais, je suis chaud. chaud. Il, il reste je... deux euh... mecs, il reste deux mecs. Les gars j'ai 5 spectateurs là. A... <rire> mais attends ouais, les calculs non, mais... ils sont pas bons gros. Les calculs sont oh. pas bons là. On est 4. Et deux, il va 4, 1, 2, 3, 4. Bah ouais. il reste deux mecs. Bah, a... Co oui, mais oui, comment c'est possible gros Mais non les gars on Dans sait pas compter. C'est pas possible on sait pas compter les gars. Attends go se compter. Vas-y go se mettre sur la route, venez sur la route. Venez sur 3, 4. Ah ouais, on est 4 Mais c'est quoi ces conneries On est 4. Ah on est 4, ils sont où Attends la moitié c'est pas à la flotte peut-être. on les aurait quoi C'est bizarre <rire> cette histoire Ouais bizarre, bah ouais hein. Le retour du sim glitch Vas-y bah, si. Les gars y'en a un qui peut m'exécuter si vous voulez non non non non, non, non, non non non non À la, à la fin mais on va non. faire une, une bataille au point au pire Ah bah ouais, vas-y, ouais. bah, ah, ouais. je suis ah, moi, moi, chaud moi, moi je suis là, vas-y Attends mais y'a y a une couille dans le pâté sévère là quand même Ah ouais Bah... Y'a pas... Je comprends rien Ça va se battre au point dans l'eau, ça va être un délice Dans l'eau y'en a un là. Ok, un mort ça! Il est mort, bah, il est mort! Mais c'est pas possible tuer! Depuis tout à l'heure on le Il voyait pas, pas, pas normalement! Bah ouais! Non, est... Non, mais... oh mec, ma gauche, dois... Ah, gauche! Ah, j'ai entendu tousser! Là, là! Oh là Ok, il est bas sous l'eau! Allez! Ah, c'est bon! Ok, on drop tout! Allez, bonne chance les gars! Allez! Viens là toi, je vais te régler! Allez toi! Putain! Ah, GG gros! Non, non, attends, attends! Vas-y, vas-y, vas-y! anime toi vas-y, c'est bon! Merci Non, non, non, non! Ah, <rire> oh, c'est merde, c'est qui qui a gagné Qui c'est qui a gagné, gros Ah, oh, mec, ils sont deux, c'est pas fini, c'est pas fini Oh là Et c'est Ledge, les gars, qui gagne la game <rire> Gros, c'est n'importe quoi, qui s'est passé, gros mais mec, mais imagine les mecs qui étaient en spectateur, comment ils devaient péter les plombs, gros. Ils ont dû câbler les mecs. Ils ont dû se dire, mais... c'est quoi ce bordel, c'est quoi ça